J'ai effectué donc un bac général à Quimper, j'étais au lycée de Cornouailles, formation assez donc généraliste et j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose de plus concret. Je suis donc parti en BTS TC, donc technico-commercial vin et spirituel. Donc je me suis vraiment orienté sur le commerce des boissons, que ce soit du vin, spirituel ou bière. Donc c'était vraiment aborder toute la partie technique et commerciale sur le vin. Donc première année de formation dans le pays nantais, à côté donc de Glisson. Après, c'était une formation d'interruption d'un an où j'ai donc été mêlé au monde professionnel avec une année complète en barman, Et ensuite, j'ai repris mes études pour continuer cette fois-ci en Bourgogne. J'étais au lycée de donc c'est le sud de la Bourgogne, deuxième année de formation et obtention du BTS l'année dernière, donc toujours dans les boissons. À la suite de la formation, j'ai donc découvert vraiment la partie commerciale et j'ai décidé de plus m'orienter pour la suite sur la partie technique et service du vin. Donc euh, je suis cette année en CAP en un an pour aborder la partie restauration, euh, tout ce qui est service, technique de service avant, pour la suite, donc, de m'orienter sur plutôt la sommellerie. Je suis euh, donc à l'Armendieu à Neve, donc un étoilé Michelin, un macaron. c'est un très beau restaurant, on est en bord de mer, on est à la pointe de Et à l'Armendieu, il y a vraiment une cave exceptionnelle. Il y a près de 650 références, essentiellement de Vins de France, qui met en avant vraiment les produits de Loire, pas trop de bordeaux donc c'est vraiment quelqu'un qui a construit une carte vins assez atypique et c'est super intéressant parce que au-delà d'intégrer la notion d'appellation il intègre vraiment la notion de producteur donc je suis en train au fur et à mesure de rapprocher ou de spécifier un petit peu l'information et c'est très intéressant